Notre grand angle sur la contrefaçon qui est partout et à l'occasion des fêtes de Noël nous en parlons pour tous les petits objets qui sont exposés un peu partout avec Thomas Marcel. Bonjour. Bonjour, vous êtes patron de Hogan Design, vous avez été choisi pour être dans la vitrine du musée de la contrefaçon à Paris avec votre petit portefeuille métallique parce que vous êtes victime vous aussi de contrefaçon et en effet, la copie ne touche pas que les grandes marques du luxe elle touche tous les biens de consommation courante, y compris les petits gadgets. Et la copie est absolument partout et notamment sur Internet. Et alors, quand on est consommateur, comment peut-on savoir si on a affaire à l'original ou à la copie quand on achète notamment sur Internet Puisqu'il y a de plus en plus d'achats sur le net. Il y a deux critères, c'est le réseau dans lequel on l'achète et évidemment le prix. On se doute bien qu'un produit vendu 2 euros alors qu'il en existe d'autres à 30 il y a forcément quelque part où il y a des économies qui ont été faites sur la qualité sur les matériaux et comme ce sont des produits, toutes ces copies qui sont faites par des mafias, ils s'encombrent assez peu de normes environnementales et de la qualité du produit. rendent le consommateur malade ne les dérange pas, leur nom n'est pas dessus. Oui, pourquoi euh, les rendre malades les consommateurs bah, Parce que il y a parfois des dangers certaines matières, c'est ça qui sont contenues dans les Alors, différents produits En ce qui concerne mes produits, notamment, ce sont des portefeuilles en aluminium. L'aluminium contient forcément dans les alliages une densité de, de plomb. Et euh, plus il y a de plomb, moins c'est cher. Et bon, ça provoque du saturnisme. C'est un produit qu'on a souvent dans la main, qui est au contact de la peau et qui peut provoquer des maladies, des allergies. Et Ça fait partie des, des matériaux euh, problématiques. Oui, Il y a pourtant des protections quand même, non Pour essayer d'éviter euh, ces copies, ces contrefaçons. Les douaniers travaillent... Dans moment et ils traquent sur internet Alors sur internet, malheureusement, ils, ne peuvent... ils sont un peu démunis face à internet, ils sont vraiment des, des acteurs de terrain, ils tournent notamment en ce moment, en ces périodes de fin d'année, sur les marchés, les marchés de Noël, ils sont, sont, font, font vraiment très efficacement leur travail, mais plus à la frontière, ils font maintenant leur travail, c'est vraiment les douanes volantes, et ils tournent principalement aussi à Aubervilliers, chez tous ces grossistes en asiatiques, région parisienne, en oui. région parisienne, où sont basés la plupart des grossistes asiatiques, et par où transitent une grande partie des des copies. Parce que comment ça fonctionne ce marché de la contrefaçon Ça arrive par container entier de la Chine C'est très diffus. Tout le monde peut s'improviser aujourd'hui receleur de contrefaçon et acheter sur internet directement en Chine de 1 pièce à 10 000 pièces pour des prix dérisoires et après les revendre sur internet, sur Ebay, au bon Coin et même dans la brocante de son village, si on le souhaite. Et il y a des arrestations, des, des interpellations. On se souvient de cette fameuse affaire, hein, des iPhones qui avaient explosé, forcément puisque c'était euh, des, des copies. Il y a des condamnations qui arrivent derrière Alors en Chine, malheureusement, euh, jamais personne n'est condamné. L'usine dont vous parlez, c'était une ancienne usine Apple qui, quand Apple a décidé de produire ailleurs, cette usine a continué, elle a décidé de continuer à produire et de continuer à poser les logos Apple sans évidemment l'accord de la marque. Il y a eu aucune condamnation, ça a beaucoup défrayé la chronique, mais euh, la Chine soutient activement la copie. C'est comme ça qu'ils ont deux points de croissance, c'est en copiant activement tous les produits, les développements qui sont faits, euh, notamment chez nous. Oui, et notamment aussi avec l'arrivée et l'émergence des imprimantes 3D qui permettent de faire des copies à partir donc, euh, des originaux. On s'inquiète beaucoup de l'émergence de cette nouvelle technologie qui permet d'imiter euh, n'importe quel produit. Oui. C'est euh, quelque part la oui. photo du produit, oui. euh, mais sans l'usage. Merci Thomas Marcel. Dogen Design est donc l'un des porte-drapeaux en ce moment des petites entreprises victimes de la contrefaçon.